La réserve militaire a toujours existé mais depuis la professionnalisation des armées, nous avons voulu pour maintenir le lien armée-nation privilégier en fait ce va-et-vient de, de, de, de citoyens qui ne sont pas militaires d'actifs ou gendarmes d'actifs ou policiers d'actifs mais qui, qui sont là pour, pour que les deux institutions puissent se parler. Et puis en 2015, les attentats et en 2016, les attentats qui ont, qui ont secoué notre territoire national, ont amené euh, le président de la République euh, de l'époque à créer une garde nationale qui rassemblerait toutes, euh, tous les citoyens, toutes les réserves en armes face à des menaces armées. Et C'est ce qui constitue la garde nationale. Et La garde nationale est constituée des réservistes des trois, euh, des trois armées, des directions des services du ministère des Armées, de la Gendarmerie nationale et de la police nationale. Quels sont les, les profils de, de, de ces personnes qui décident de constituer cette garde nationale Alors, euh, vous avez tous les profils les profils. Vous avez euh, euh, des réservistes qui, euh, dans leur emploi de tous les jours quotidien civil et dans leur emploi militaire, feront la même chose, ils le veulent, mais vous avez des, des, des réservistes qui veulent faire totalement autre chose. Donc déjà, on n'est pas nécessairement dans une continuité du milieu du, du métier civil et du métier militaire, on va dire. On a toutes les tranches d'âge, hein, comme, comme je, le, je le disais lors de la signature. C'est plus d'un tiers euh, de, de réservistes qui ont moins de 30 ans, qui viennent nous rejoindre quotidiennement dans les armées, dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale. C'est 60% de gens de moins de 40 ans qui sont, qui sont réservistes. Et puis on a une partie d'étudiants qui n'est pas négligeable non plus. Voilà. On a une montée en puissance, dernièrement. Vous signez donc des conventions à travers cette garde nationale au sein d'établissements privés, que ce soit donc au niveau des entreprises, du tissu économique, également au sein des collectivités, comme ici au Conseil départemental, tout à l'heure à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Allier. En quoi, pour ces employeurs, c'est un avantage de posséder donc différents agents qui cumulent donc une casquette de réserviste? Alors il euh, y, y a une étude qui a été faite par un cabinet d'audit euh, juste après la création de la garde nationale en 2016. Et en fait, euh, c est, c est, premièrement, il faut parler de RSE. Voilà, euh, le, la, la réserve militaire s'inscrit dans la RSE. Ensuite, en fonction de l'employeur civil et de ce qu'il recherche comme euh, on va dire, comme compétence, en, en savoir-être, euh, on, on, on, on est en bien endroit de penser que le, le réserviste, dans son métier de militaire, euh, est amené à répondre à un certain nombre de situations qui peuvent être un avantage pour l'employeur civil, Alors, dans le comportement, dans la vie de tous les jours, mais aussi, comme je le disais, en termes de résilience, parce que la résilience et la cohésion nationale, c'est un des trois facteurs qui ont fait que cette garde nationale a été construite répondre aux besoins des armées, répondre à l'élan citoyen individuel et aussi, par cela, affirmer et, et, et consolider la cohésion nationale et la résilience nationale. Ces réservistes, quand ils sont donc au sein de leur entreprise, au sein de leur collectivité, de, de quelle manière ils interviennent Ils, ils exercent leur fonction de, de réservistes Alors, ils exercent leur fonction de réservistes quand ils sont employés par les armées, la gendarmerie nationale et la police nationale. Quand ils, sont, euh, quand ils redeviennent citoyens civils, ils redeviennent citoyens civils. Mais je pense que c'est comme, euh, comme quand tout individu a une passion au fond de lui ou exerce, euh, oui, on va dire, une passion ou une conviction de manière forte. C'est dans, dans la vie de tous les jours et dans les gestes de tous les jours que en fait, euh, ce comportement vous habite. En revanche, euh, l'employé... Le, ne sera jamais en uniforme dans son emploi civil. Hein. D'abord, de toute façon, ce n'est pas permis. Mais euh, voilà, c'est juste pour, pour eux, et c'est pour ça que la garde nationale a aussi existé, euh, une conciliation non pas de deux choses, hein. un métier en un métier, une vie professionnelle et une vie familiale, mais c'est une vie professionnelle, une vie familiale et une vie militaire. Dernière question euh, générale, euh, la signature d'une convention telle que vous venez de le faire ici, euh, donc, euh, par exemple au, avec le conseil départemental et son président, euh, elle renforce en quoi cette, cette mobilisation en direction euh, de, euh, de la réserve nationale la garde nationale. Tout simplement parce que, et c'est ça qu'il faut noter, et c'est ça qui c'est pour ça que aussi euh, Paris se déplace, on va dire ça comme ça, c'est que c'est un engagement de l'employeur civil hein, qui a, euh, qui a euh, son entreprise, euh, qui a euh, ses missions, c'est un engagement à, à, à laisser une partie de ses employés, aller exercer euh, autre, autrement, tout en lui continuant à avoir ses missions. Donc c'est en cela que c'est très important. C'est un engagement de l'employeur civil à faciliter l'employabilité du réserviste, à, à, à lui faciliter la possibilité d'exercer la réserve, et donc pour nous les armées, la gendarmerie nationale et la police nationale, une capacité à faire nos missions. Merci beaucoup, général de division aérienne. Un bon vent, on va dire, pour cette réserve, donc, de, de la garde nationale ici, donc, dans le département de l'Allier et, et dans l'ensemble du territoire français. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup.